ג'וד מorgen, אלוהים, ותודה ליום טוב. תרעה בורש מושל, בנהר בדור שאר קול ישראל. אם אתם רוצים לשתף, לשתף, לשתף. השבת של 10 דקות. נוכל, נוכל, נוכל. אנחנו, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו. יברך, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, אנחנו. אנחנו, אנחנו, ul une petite mention quand même des lois de Megillah, comme on a dit depuis le début du Pérec Gimel et jusqu'à la fin du Pérec Dalet, on va presque plus parler des lois de la Megillah, ni de Purim. on va parler de manière générale sur toutes les lois en rapport avec la lecture de la Torah en public, on a vu dans le chapitre précédent les différentes séquences à lire à toutes les occasions, maintenant on va voir la manière de le lire, le nombre de personnes qui montent à la Torah à chaque fois, et là on va commencer d'abord avec un petit rappel de la Megillah en nous disant que à qu'Akoret Amigila, celui qui lit Megillah, Omed Veyoshev, on peut lire la lire debout ou assis, a priori même. Il n'y a pas d'obligation de se lever. Je crois que quand on l'a lu en public, ce n'est pas précisé cette fois-ci, mais en tout cas, euh, quand on l'a lu en public, je crois qu'il y a une obligation de se lever. D'accord, je ne veux pas que c'est précisé, mais en tout cas... En bon, bon, tout cas, celui qui veut se quitter de sa va, il peut la lire aussi assis sans aucun problème, à la différence du Sefer Torah où il faut nécessairement la lire debout. C'est des de mon cher là-bas que m'a dit, il faut se lever pour étudier la Torah, enfin pour le moment, écouter la Torah. Kra'a echad. yatsur, Une personne qui la lit, ou même deux personnes qui la lisent ensemble, il s'acquitte. Il faut savoir que de manière générale, on a une règle que très calé l'omishtaam Deux voix ne sont pas discernées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'acquitter d'une mitzvah, qu'il faut écouter quelque chose, avec deux personnes qui vont la en même temps. Imaginez, je veux m'acquitter du kidouche, de deux personnes qui vont dire simultanément le kidouche. Et eh bien on peut pas s'acquitter comme ça, parce que forcément je vais arriver à un moment où je vais perdre la boule, je veux, au lieu d'écouter un, je vais écouter l'autre, je ne peux pas rester concentré sur un. Il y a quelques petites exceptions à la règle. En l'occurrence, on a ici l'exception, c'est la, la, la Megillah. Parce que, comme nous dit l'agma, Aïd de Khabi, puisqu'elle est tellement chaviva à nos yeux, on aime tellement la Megillah que. On peut avoir des, des, des gens qui vont taper avec des casseroles et des cuillères autour de nous. Et ça ne va pas nous déranger tellement qu'on aime cette histoire, d'accord Donc, ça c'est pour la première partie. Deuxièmement. Dans les endroits où on a l'usage de faire la bracha, on dira la bracha sur la Megillah, si on n'a pas l'usage de dire la bracha, ben on ne dira pas la bracha. De quoi on parle On ne parle pas de la première bracha. La première bracha de al à Megillah, elle est obligatoire. D'accord Ça c'est la première bracha. Pour la deuxième bracha, que la bracha qu'on lit après la Megillah, alors, alors, ça, ça dépend de l'usage. Si on a l'usage de faire cette bracha, on pourra la dire. on n'a pas l'usage de la dire, on n'aura pas besoin de la dire. D'accord Il n'y a pas d'obligation à le dire. Ok Ensuite, euh, y sur le shirianu, il y a par ça l'histoire de Cheikh il mentionne le Bartanora, qu'il faut aussi dire Cheikh au moins le soir pour toutes les mitzvot du jour. Même les Ashkenazes la disent le matin, les soirs avant, parce qu'on ne dire la bracha de Cheikh la veille. On continue. Kourin Shlosha. Le. Lundi, le jeudi et le Shabbat Amincha, alors, il faut trois personnes qui montent à la Torah et qui lisent. On ne prendra pas, on ne fera pas monter moins que trois personnes. On ne rajoutera pas plus que trois personnes. Soit, vous savez que des fois le Shabbat, ou à toute occasion pour les fêtes, on a envie de faire monter plus de personnes. On a le droit de rajouter. Ça s'appelle des Mossifi. On a le droit de rajouter plus de personnes. Au lieu de monter et d'inviter. 5, 6 ou 7 personnes, on va apprendre dans tout ce chapitre quand est-ce qu'on fait monter 3, 4, 5 ou 6 ou 7 personnes, selon le Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur, eh bien, le, si on a envie de faire monter plus de personnes, on pourra aussi le faire. D'accord Pourquoi pas Ça fait rentrer un, rempli, ça remplit un petit peu les caisses de la bête avec la Pas de mal. Maintenant, euh, donc, le, quand c'est le lundi et jeudi, t'as pas le droit de rajouter, t'as pas le droit de dire 4 personnes. Et maftirin, benavi, la Mishnah me dit, et durant ces jours, quand tu lis le lundi, Jeudi et à Shabbat à Mincha, on ne lira pas de maftir ensuite. Il n'y aura pas de haftara de lire dans le Navi. Pour quelle raison Lundi et jeudi, les gens sont passés de partir au travail. On ne va pas. Les gens, on leur a dit de rester pour de la Torah. Bravo, parce qu'il faut pas rester trois jours, pas passer trois jours plus sans Torah. Mais quand même, on ne va pas les retenir trop longtemps, sinon ils ne vont pas tout retenir en place. Ils doivent pas se travailler. Donc il n'y a pas de maftir. Et le Shabbat, parce qu'il rapporte là le l'usage ils avaient l'usage d'étudier la Torah durant toute la journée. Il y avait des drachotes. Et puis après, vers Mincha, il fallait ensuite rentrer chez, chez soi pour faire la suite de Il ne fallait pas faire traîner le public davantage. Ensuite, Apoteach Vachotem Batorah, Mevarach Lefana Olacharia. Celui qui ouvre celui qui ferme dans le Sefer Torah, eh bien, il fera la bracha avant et après. Soit, on a dit, il y a selon le cas, trois personnes ou il y aura même sept personnes dans le Shabbat, par exemple, qui montent. Selon ce qui est écrit dans la Mishnah, il n'y a que le premier qui commence à dire la bracha de Hachar Bacharban, Mikola Amim, et. Cette personne monte un après l'autre sans refaire de bracha au milieu. Lorsque le dernier monte, le Shubi, Mashlim, alors il arrive à la fin et puis il dit la bracha de Ashar Nathanael Anumet et Ça c'était comme ça la Takana initiale. Après, dans la Gemara déjà que Rami m'a instauré que non, il faut que pour chaque personne qui va monter, on va faire la bracha auparavant. Et ensuite, de peur qu'il y avoir des gens qui vont arriver en plein milieu de la Torah, ils vont se dire « Ah, il faut pas, on peut lire la Torah sans faire de bracha » puisque donc j'imagine qu'à l'époque, dans un premier temps, les gens arrivaient toujours à l'heure, donc il n'y avait pas de problème. Mais après, quand on les gens commencent à arriver en retard, alors on s'est dit que y avait, ça allait être dangereux que les gens croient qu'on a le droit d'étudier la Torah sans s'en proncer le vacha. Donc du coup, on a instauré que chaque personne qui monte, il doit faire la vacha avant et après. D'accord Et puis, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'âme, c'est ça